Et bonjour à tous c'est SkySpirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur euh, Survival Modcraft, la série modée. Et aujourd'hui c'est l'épisode 10. Et donc pour l'épisode 10, je voulais faire quelque chose euh, de spécial. Euh, donc c'était en fait avoir un petit animal de compagnie. Euh, genre. Euh, alors, euh, bah, en fait, je voulais en faire deux. Je voulais faire un robot. Et je voulais faire. puis je voulais aller euh, avoir un chien. Mais alors pour un chien, ça va être un peu plus compliqué, mais.. Parce que j'ai que un os, je crois. Je peux J'ai un os, voilà, c'est ça. J'ai que ça un os. Euh, ouais. Enfin c'est un loup, mais bon, voilà. Hop. Voilà, donc on va d'abord pour ce premier épisode. Enfin, pour ce non, pour cette première partie d'épisode, pardon, on va aller chercher euh, un petit loup. Ah non, non, non, c'est bon en fait. Je peux même, avec un petit peu de chance, en avoir deux. J'ai rien dit. Hop. Bon, alors après, je vous, je vous promets rien euh, au niveau de ouais, chez moi. J'ai remis mes bottes. Oh, quelques petits lags. Je vous promets rien au niveau euh, de trouver des chiens, par contre, ce que je sais pas du tout c'est si qu'on peut en trouver avec euh, avec euh, euh, Realistic World Gen. Alors, on a des vaches, c'est bien. Bon, on a des patates aussi. Euh... Par là j'ai jamais été.. On va aller on va aller un petit peu visiter en même temps. Bon attends par contre je sais pas si. Ouais, c'est bon. Au cas où je me perds, comme ça, je peux retourner à la base. J'ai mon téléphone. Oui bonjour allô C'est Cindy de la compta. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle pas Cindy. Euh. Ouais. Alors là il y a des petites montagnes Il y a des poulets ah, C'est ce que je vois sur la map Ah voilà Là il y a des moutons Il y a des vaches Et des poulets ouais euh, et les loups Et les loups et les loups Ouais ce sera expédition aux loups Aujourd'hui Hop alors, cet épisode, euh, je pars en vacances très bientôt. Donc, euh, ah Ah, il y a des loups. Je pars en vacances très bientôt. Là, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et est où, le dernier loup Attendez, il était là, non Ouais, c'était lui. Et pas de 4. il faut qu'on aille attendez faut qu'on aille chercher un squelette Hop. Euh, ouais ouais donc je disais bientôt je pars en vacances et donc il euh, bah, y aura peut-être un petit trou de vidéo euh, je sais pas mais pour l'instant j'ai préparé pas mal de vidéos au moment où je tourne cette vidéo il euh, y en a qui sont publiés sur Youtube Et planifiés sur Youtube euh, Jusque pour Je crois que c'est le 13 ou le 17 juillet Ou le 16 juillet Je, peux. Je ferai une vidéo tous les 3 jours donc. Voilà Ah oh Encore du nuage Alors on a perdu nos chiens Non ils doivent nous suivre loup adoptif je peux assis nous suivre en fait c'est le truc bon par contre c'est bien parce qu'à la nuit je vais pouvoir les buter du squelette et ça fait très très longtemps que j'ai pas fait euh... fait déjà presque 5 minutes que je suis en vidéo je vois même pas le temps passer ouais ils aiment bien tuer du moutmout -mout et nous on va pouvoir tuer du squelette euh, les chiens. Ah, attendez. Il y a un squelette là. Viens là toi. on vous êtes prêt Regarde. Ok, c'est parfait. Alors qui veut du steak Ok, attendez, regardez. Ok, alors, venez, venez les petits loups. Ok, il est où le dernier Bon, bah tu pourras pas te reproduire. C'est parfait, bon, on a fait un petit élevage de loups. Euh n'a plus de squelette bon c'est pas grave alors attendez regardez vous êtes prêts hop ça va être la téléportation très bientôt alors c'était base 7 téléporte et vroup je sais pas si nous ont suivi je crois que la zone s'est déchargée rip la zone s'est déchargée. Bon, bah c'est reparti pour aller les chercher. Premier fail de la journée. Hop. La la la la la. Il y a un squelette là. Alors, c'était par où C'était par là, tout droit. Je me souviens du chemin sur la minimap à peu près. J'espère qu'ils n'ont pas des pop. Alors, c'était là. Il y a un squelette. Non, c'est des clippers. Et des zombards. Il faut. Font... Alors, il y a une witch Actuellement euh, Très très sympa J'ai envie d'aller la buter mais d'abord Régénérons un petit peu Alors La witch, tu es là Je vais devoir te détruire Ok voilà, tout shot Parfait Alors on va y aller euh, C'était euh, Je ne sais plus où Si c'est là Faut suivre la minimap alors, il y a des creepers, des squelettons, alors, la technique, attendez c'est ça, c'est ça, hop, il est où mon backpack, mon backpack, j'avais tué 18, ah c'est là, j'avais tué 18 000 vaches pour l'avoir, ferme ta bouche. Bref, alors, euh, ils étaient où Mes petits loups, s'il vous plaît, revenez à la vie. C'était pas là du tout. Ah Ils sont tous les trois là Ouais, allez, c'est reparti. Ok, on retourne à la base comme ça, petit à petit. Oh, C'est pas grave, les loups vont se taper normalement. Vous êtes là. C'est parfait. Alors, va mourir. Merde. J'ai tapé un loup. Mais ferme ta bouche, toi. Oh, pas possible. Attendez. J'ai plus, j'ai plus de viande, bien sûr. Allez, meurs. Ok, parfait. Alors, on a un petit peu de viande pour vous regen. Ok, toute sa life. On n'a plus rien. Lui, il est full life. Lui, il a deux cœurs. Et lui, il a quatre cœurs. Il faut retrouver... Attends. Alors, du coup, ça doit y aller. Attends, c'était lequel à deux cœurs là C'est pas lui. C'était lui. Ok, alors. Un petit peu plus de pouleto, s'il vous plaît. Attends, lequel l'adulte Lui. Hop, bon, maintenant on régène un petit peu la vie de nos mobs. C'est super. Ah, euh, non, non, non, non, non, non, non, non. Ok. Alors, j'ai pas eu de ah putain non J'entends du un chien mourir Attends, là là full euh, lui il est pas full mais c'est pas grave et lui derrière là ils sont presque tous full ok alors bon par contre j'ai niqué la map mais ça on s'en va les steaks ah des vaches Ok, alors. Ok. Encore une vache. Alors, toi t'as combien Toi t'as besoin de life. Toi t'as pas besoin de life toi, t'as besoin d'une. Toi, t'as besoin de plein. Ok. Oh. Là, il y a de la vache. Il va falloir faire un élevage de vaches. Pour mes chiens. Chien loup en fait on sait pas trop j'alterne notre chien et loup Alors euh, C'est bon alors toi il t'en faut une Toi t'en faut une deux Voilà Ok On va reprendre un petit peu de bouffe Ok, alors je sais pas si on en avait besoin. On a peut-être besoin, enfin en tout cas on a besoin de bouffe, hein, ça c'est sûr. Euh... Alors, mes loups, mes loups, ok. Il y en a trois, il y en a trois, c'est parfait. Allez hop, venez, venez, venez. Venez, il y a de la bouffe. Attendez. D'abord, on va faire ça. Merci. Oui. Yam, yam. Ou oh, sinon, après, on peut aussi tuer du cochon. Mais c'est bien, on a des animaux de compagnie maintenant. Et vous savez ce que c'est, la technique, là, de faire. C'est bon, déjà, tu montes. Euh, où est le bébé Elle est là, c'est bon. Alors là, la technique, c'est ça, c'est... Tu montes, les loups vont te suivre de toute façon. Hop Voilà, voilà. Puis de toute façon, s'ils ne suivent plus, tp. Donc. Euh... Voilà, il y en a qui vient de se tp dans mes jambes. YOLO est arrivé à la maison. Alors, il y en a deux. Bon, Dont un glitché dans la vitre. Voilà, c'est bon. Ils sont tous là. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est. Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'ils sont tous là Je crois qu'il en manque un. Mais oh putain, il commence déjà à faire de la merde. Viens là, toi. Hop là, venez, regardez. On va se mettre en rang. Alors, toi, assis. Assis, assis, assis. Voilà, on va aller faire une petite niche. Pour nos chiens. Loup. Vache, non, c'est pas des vaches. Hop, alors. Ça, tu rentres, voilà. Euh... Alors, c'est parfait. Bon, j'ai la flemme de remonter en haut, clairement. Euh, il nous faut des ça, de ça... Hop Euh... Hop, voilà Hop Alors... Un là, un là, un là, un là. Je pense on va te faire 5. Euh, 5. Ouais. Alors par contre. Juste. Ouais. 4 déjà. Hop. Non. Le mec est indécis de ouf. Il euh, y a le bébé. Oui, c'est bon. Au pire, on fera des mini-chiots. Là. Alors, toi, on va te mettre dans ton truc. Là, c'est très bien. Et ensuite, on va se faire un ami technologique. Ça s'appelle le Robit. Non, c'est pas un Hobbit. Le Robit. C'est encore pire. C'est un Hobbit qui rot. Bon, bref. Alors, toi, Voilà. Hop. Et le bébé. Coucou bébé. Et viens là, je sais même plus que c'est tes parents. Et mais oh, c'est pas possible ça. Allez, allez, allez. Mais non, pousse pas ton, je sais même pas. Ton père, ta mère, ça se trouve ils sont consanguins. ça devient carrément chelou hein. s'ils sont consanguins et tout machin voilà alors euh, il nous manque un petit peu de bois est ce qu'il reste du bois il n'y a plus de bois on va aller chercher du bois c'est reparti Ou au pire, la flemme de sortir dehors. Vous me direz. Allo, oui, bonjour. Tout, tout, Je récupère mon sac. Alors, bon. L'Ultimate Energy Cube, ça va. Il y a, déjà, il y a, il y a eu déjà plus déchargé. Euh... Hop. Ah oui, je sais ce qu'on fera aussi après le robot. Eh... Et... Ça fait déjà hyper longtemps qu'on est en vidéo, j'ai même pas l'impression. C'est un truc de ouf quand même. Allez, coupe-moi ça. Merci Ça truc super bien le jetpack Tu prends même pas de dégâts de chute et tout Chut Lol Ok alors c'est reparti Hop sinon après faudra faire l'atomique des assembleurs là. Ça ça m'a l'air euh, Des plus cheatés Hop Donc en plus c'est hyper long et chiant, mais mais, mais d'un chiant infini de miner, enfin en tout cas moi je déteste ça, pourtant faut le faire pour avoir des minerais et tout, bon. voilà, c'est la vie, hop, là, D'accord, il n'y a rien du tout. Là... Euh, ici. Bon, la hache est cassée dans... Dans... Je te coupe un arbre et puis c'est tout. Voilà, exactement. Ok. Alors, c'est reparti. Oui, bonjour, allô. J'aimerais aller à ma base. Hop, voilà. Les chiens sont toujours là. C'est parfait. 33, 32. Bon, voilà. Hop, nickel. J'ai cassé ma hache. Euh, ouais, alors, on va te mettre ça dans le coffre. Il euh, y, a, y a trop de cobalt. Ah mais qu'est-ce que je vais en faire de la cobble moi Ok alors c'est pas grave Alors ça on va reprendre ces planches là Je pense que déjà ça devrait être pas mal Mais on est hyper enfermé en ce moment Je pense que je vais bientôt faire une exploration Tuc tuc Alors. Voilà. Alors, on va en reprendre un petit peu de cela. Voilà. Comme ça ça fera 30 30. Voilà. Voilà, c'est good Regardez Oh, regardez Des petites niches pour chiens euh... Des plus cosy. Ah, je sais ce qu'il faudrait faire en plus Attendez, on va On va regarder Euh, il me faut cela aussi. Alors, ça fait du bordel derrière moi. c'est super pas cool d'ailleurs mais bon Hop. alors je vais juste regarder ça on peut pas Allez, ah, sort à voir si on peut pas et même ben, si qu'on peut regarde Je les mis en cage va dans ta cage voilà regarde là c'est du chien en cage c'est horrible bon, on arrête ça on arrête le massacre s'il vous plaît voilà alors et le deuxième truc ça s'appelle le Robit. Oui, il y a le mot dedans. Et alors Robit. Obit. Bah oui, non mais. Robit. Robit, voilà. Alors, le Robit qui se craft avec un Electric Chest, Atomic Alloy, Energy Tablet, tablette Ingot. Got. Que style Non, Refined, merci. Refined aussi bien Got. Alors, ça. On a ensuite euh, ouais euh, où oui, je fais le plein de trucs alors ça on a on va prendre un stack ça on a ça on a ça on a Hop, il nous faut aussi ça là ok j'en ai hyper plein et il nous faut un électrique chest. Alors, basique contrôle et plein de refinettes de l'or et du coffre. J'ai bien fait d'aller chercher du bois, hein. moi je vous le dis. Euh... D'ailleurs, ça se trouve, ça peut se poser l'électrique chest. Voilà. On va en faire deux. Voilà. Euh... Alors donc je disais électrique chest. Ouais. J'en ai là. et du verre c'est parfait, j'en ai aussi hop alors on va faire alors c'est carrément le bordel dans mes coffres hop non c'est pas comme ça ah là non toujours pas voilà alors donc je crois que c'était comme ça 2 1 2 1 2 à si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Voilà, électrique chest. Euh, ensuite, euh, faut mettre un électrique chest. Non, d'abord, il faut faire ça. Ça, ça. c'est quoi déjà leur craft là? Euh, euh, euh, euh, euh. Euh, je me suis fail. C'était pas du fer qu'il fallait. Le fer, tu retournes dans ta cage. C'est ça. Voilà. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de tout mettre en cage. Hop, hop. Il faut en faire deux en plus. Voilà, Energy tablette. Là, on en a, a deux ça et ça voilà regardez on a le hobbit on peut pas le poser d'accord qu'est-ce qu'il faut d'autre euh, pad ah voilà c'est ça regarde ça charge pad charge pad il faut ouah c'est très dur très très dur meilleur craft ever euh, euh, j'ai déjà oublié en fait Hop, voilà, voilà. Alors ensuite, trois pressure sur plate. C'est parfait, on a ce qu'il faut. Hop. Je crois que c'est comme ça. Bon, en fait, j'ai, j'ai même pas été regarder le craft. Enfin, si je l'ai regardé, voilà. Mais pas trop. Alors, pareil, charge pad. On va te le mettre là. Voilà. Et hop Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Bah ça va aller dans le coffre. Hop là Et alors là Ouais, faut mettre le robit dessus. Voilà, regardez Regardez ces petits robots alors, toggle Follow Mode Rename this Robit euh, Comment on peut l'appeler Mais hum... bah tiens au pire, vous savez quoi Je vais laisser appeler Robit et vous me dites dans les commentaires de cette vidéo comment vous voulez que j'appelle le robot. D'accord Et comme ça il sera, il sera appelé dans, soit dans le prochain épisode. Soit si euh, il est pour euh, il est préparé pour les vacances dans l'épisode d'encore après. On verra. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc on va un petit peu tester le robit. Attends, alors ça fait quoi si je fais ça D'accord. Ah euh, oui, j'avais oublié ça. Euh, alors. Euh. non voilà. Ensuite, euh, ça, ça, ça, ça. Voilà. Regarde, il va aller te manger l'item. Voilà. Là, tu rentres dans le Robit et tu vas dans son inventaire, il est miam. Et là, si tu fais follow mode, regarde, tu te promènes et le Robit fait miam. C'est magnifique. Filler Bon bref Hop, voilà c'est parfait Téléport back home Hop sky spirit Toggle drop pick up mode Ok, alors Ah oh, mais c'est parfait, ça fait table de craft Ça fait inventaire ça fait four ça fait enclume c'est mais c'est c'est super et ensuite le dernier petit truc et après on va se quitter parce que il est déjà hyper aïe putain j'aime j'aime mieux me... péter la gueule de mon micro tout va bien euh, ouais alors le dernier truc c'était l'atomique des désassembleur et après on va se quitter atomique Bon, non c'est pas ça atomic disassembler alors 3 3 mais c'est hyper simple c'est hyper simple à, t... à faire à crafter et le truc qui est bien avec ce machin là le truc qui est bien avec ce machin c'est qu'en fait ça fait cette chose non ça... c'est la meilleure explication ever 2016 hop là là là j'ai dit là je crois que c'est ça j'oublie le craft euh, voilà non non c'était dans le bon sens atomique désassembleur alors maintenant on va aller te prendre l'énergie c'est combien sur combien j'en ai aucune idée d'accord on peut plus les recharger c'est parfait Comment on fait pour aller recharger si on peut plus Ça c'était pas, pas intelligent de ma part, en plus maintenant il va falloir que je pète le toit, que je refasse tout et tout, bon, Bref. bref. Alors, alors, comment on peut te recharger ça Alors, regarde. Moi je dis, ça ne va pas se voir. Alors, atomique euh, désassembleur. Ça, voilà. Alors, combien il stocke euh... Il stocke un mégajoule, je crois. Voilà. Hop, et alors, est-ce que ça marche bien Pas ça à... Ouais, bon, bof. Alors, mode normal. Comment on fait pour changer de mode Alors, comment C'est bon, t'as bon, fini là. Voilà. Euh... Alors, c'était euh, mécanisme. Euh, mode switch, item mode switch. C'est M normalement C'est M Euh, J K -L. lol euh, sinon c'était quoi l'autre bou l'autre bouton là U alors comment tu changes de mode Shift non contrôle non je sais pas d'accord je ne sais pas comment tu changes de mode mais ça doit être super pour miner c'est pas, pas là hop là hop, euh, là oui c'est ça là et euh, là patate Là, yep. Et bah, j'en ai aucune fucking idée. D'ailleurs, je crois qu'après ça, il n'y a pas de retest. Dernier test. C'est quand même un petit peu plus rapide, mais j'ai pas trop compris comment c'était leur mode normal chelou. Bon, bref. Et puis, le dernier petit truc, euh, Google Gadget au euh, coffre électrique. Il n'y a, pu... a, a pas d'électricité. Je suis con. Il faut mettre l'électricité. Comment ça se casse Comment ça se casse cette merde là? D'accord, ça se casse pas, c'est super. Edit password. Enter. Alors on va écrire. Euh, euh, mot de passe. Repeat. Mot de passe. Confirme. Locked. Bon bah euh, ça se termine sur des fails consécutifs. J'ai juste envie de voir un truc. Est-ce que si avec de l'électricité ça peut marcher C'est ça que je me demande. Est-ce qu'avec de l'électricité, il y a. Ah va passer là. Hop là. C'est dégueulasse. Edit Password, mot de passe, repeat, mot de passe, confirme. Alors, MDP 17, MDP 17, MDP 17, MDP 17. Voilà. MDP17 très MDP17 confirme logged donc là si quelqu'un a compris euh... alors bon Très bien de fail, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je serai partout maintenant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je dis ça avec un air tellement blasé, ça fait tellement de et dans cette phrase. Ouais, et là je suis choqué, déçu quand même. Je suis très, très choqué, déçu là. pas grave. Comme je disais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis salut à tous. C'était Spirit.